Salut, alors après avoir vu comment on fait des petites animations, des rendus vidéo de son projet SketchUp et purement SketchUp, ce qui est déjà pas mal, hein, ça nous permet d'avoir un aperçu du projet en, en animation, ben là on va voir deux méthodes co sur, sur comment utiliser V-Ray pour faire des vidéos ben, plus jolies avec la lumière, les textures, etc. Chacune de ces méthodes a des avantages et des inconvénients. La première euh, va prendre un peu de temps, par contre, peut avoir un potentiellement rendu super joli. La deuxième va être forcément un petit peu moins belle, par contre ça va être beaucoup plus rapide. Et je vous montre, je vous détaille tout ça euh, avec ce petit projet là. Donc c'est une scène de rue avec des arbres, des voitures, des passages. J'ai fait des scènes, ça c'est le premier B à bas avec les deux méthodes, c'est qu'il faut avoir des scènes. Puisque c'est les transitions comme ça entre les scènes qui vont être rendues. Donc voilà l'animation qu'on va faire. Euh, et donc la première chose, ça va être donc d'avoir ces scènes. On choisit trois points de vue, on les enchaîne, enfin ou quatre, ou cinq. Et pour déterminer la longueur de la vidéo, ça va jouer comme dans la première euh, vidéo, la précédente, hein, dans fenêtre, info sur le modèle, Animation. Et là, je vous invite à aller rejeter un coup d'œil. On active, évidemment, par défaut c'est activé, donc on le laisse. Combien de temps dure une transition entre deux scènes Là, deux secondes, je trouve ça un peu rapide. Donc je vais mettre trois secondes. Et j'ai pas fini, j'ai fait entrer un peu trop vite, info sur le modèle, animation et délai entre les scènes, ça c'est le temps de pause sur chaque, euh, sur chaque scène. Moi je veux pas qu'il y ait de pause vu que ça, ça passe dans la continuité, donc je vais mettre 0. Si je veux avoir un aperçu de ce que ça donne, je me mets sur la scène numéro 1 et je fais un clic droit, lancer l'animation. J'attends une seconde ou deux et SketchUp va me jouer toute l'animation. On voit que c'est moins rapide il y a un léger arrêt sur la scène mais pas trop long et voilà, ça vient jusqu'ici et ça revient à la première donc en gros ça me fait 4 scènes comme ça en boucle Par de la première, ça joue 3 secondes plus 3 secondes, 6, plus 3 secondes, je reviens ça va être une vidéo qui va durer 9 secondes ce qui est pas très long ça c'est la première chose à faire hein. peu importe la méthode hein. la deuxième chose à faire, ça va être de paramétrer euh, animation il faut venir ici dans l'Asset Editor engrenage, animation on coche animation je dois pas avoir interactif coché. Donc impérativement être décoché. Et dans render output, je règle la taille de ma vidéo. Là, je vais la faire dans ce format là parce que je vais peut-être la poster sur Instagram. Et, et, et, et save image, je dois le cocher. Alors pourquoi? Parce que vous savez sans doute que pour faire une vidéo, euh, une vidéo c'est juste une succession d'images et qui fait qu'on a cette fluidité qui arrive. Donc, verrez va faire pareil. Il va rendre plusieurs images. Pour une seconde de vidéo, il va nous rendre 25 images. 25 images x 9 secondes, ce qui fait, je prends ma calculette parce que je suis pas très bon en calcul mental, 225 rendus. Si vous connaissez un petit peu ERA, vous savez que un rendu, ça peut durer une heure. Donc, je vais pas faire 225 heures. Donc, il va falloir que je trouve le bon mix pour, pour, avoir à la fois un petit peu de qualité et puis que ce soit pas trop long. Et toutes ces images-là, elles vont donc être stockées ici, save image, je vais cocher là, je vais aller sur le bureau et je vais définir un répertoire, donc je vais mettre dans le méthode numéro 1. Le format, je vais choisir JPEG et je vais nommer l'image 1 et lui va mettre 1.1, 1.2, 1.3, jusqu'à 225. Ok, si je coche, là il me rend toute l'animation, si je lance l'animation. Mais avant de faire ça, je décoche provisoirement animation et on va passer donc sur le début de la méthode numéro 1. On va régler le rendu verré. Pour ça, je vais déplier le panneau droit. Et on voit que là, pour régler la, la qualité, c'est un petit peu... Euh, j'ai ce curseur là qui peut m'aider. Euh, si je mets low quality et que je le lance, il faudrait voir combien de temps est-ce qu'il met pour me faire une image. Sachant que chaque image n'aura pas exactement même temps de rendu s'il y a des reflets, s'il y a plus de végétation, s'il y a, y a du vert, de la transparence, etc. Donc on voit que là, ça risque d'être très long, que l'image commence juste à être rendue là dans le coin. Donc on peut utiliser cette méthode là si on a un peu de temps mais comme je veux aller vite je vais stopper et donc je vais pas choisir que l'image soit rendue avec des petites zones là, qui se croquent sur l'image ce qui est le rendu non progressif je vais choisir un rendu progressif et là j'ai une option intéressante qui me permet de définir ici si je coche combien de temps est ce que VRE prend pour calculer une image rappelez-vous que je dois en faire 225 donc 225 en minutes ça fait 5 minutes je vais pas passer 5 minutes par, euh, image. C'est pas possible. Donc, je vais mettre 0, allez, une, 30 secondes, 0,5 minutes. Ça fait la moitié de minute, donc 30 secondes. C'est déjà pas mal. J'en ai 240, je vous rappelle. Je lance le rendu et là, verrez, quoi qu'il arrive, va travailler pendant 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, que l'image soit hideuse ou parfaite ou moyenne, il s'arrête. Donc, c'est ce que je vais faire et je vais juger du niveau de qualité que j'atteins en 30 secondes de travail. Je vous dis tout de suite, ça va pas être folichon, parce que j'ai beaucoup de détails sur ma scène, j'ai des arbres, j'ai des, des, du verre sur la façade, etc. Donc ça va pas être parfait, si j'avais du temps, ben je paramètrais un rendu peut-être plus, plus, plus de meilleure qualité, et puis je ferai ça la nuit, ou un moment où je suis pas devant mon PC, et que le PC peut travailler tout seul sans moi. Là, j'ai pas envie de l'immobiliser pendant des heures et des heures, donc je fais un rendu rapide, il va avoir presque terminé j'ai mis le denoiser pour pouvoir gommer un petit peu les, les, les défauts qui va rester parce que c'est pas de la bonne qualité encore une fois donc on passe le denoiser et j'ai ce niveau de qualité là donc on voit que c'est pas terrible ça bruit de beaucoup je vais m'en contenter pour la vidéo sachez que si vous voulez faire quelque chose de vraiment très joli bah vous montez la qualité en fait, hein, tout simplement euh, ok, je stoppe ça on va dire je vais laisser sur 0.5 Ici, alors ça paraît quand même, je vais laisser en médium, 0.5, verrez, nanana, je regarde ici, je n'ai rien. il faut éviter d'avoir des choses ici parce que ça va durer longtemps, trop longtemps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le rendu en cochant, donc, animation, et je vous retrouve dans pas mal de temps. En attendant, je vous montre la méthode numéro 2. Voilà, donc là j'ai terminé, je vous montrerai le résultat à la fin de la vidéo et on comparera les deux. La méthode numéro 2, ça va être d'utiliser non pas Verré, mais Vision, qui est une nouveauté de verre 5 dont on parle assez peu parce que je pense que c'est pour l'instant un outil qui est en, en devenir et qui est pas encore très mature, on l'utilise assez peu. Mais si je lance Vision ici, ce picto-là, ça va m'ouvrir une fenêtre qui est un rendu, qui n'est pas le rendu verré habituel. C'est un rendu dit en temps réel qui est un petit peu moins beau, quand il faut admettre, mais par contre qui est beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc on va voir, Vision est en train de se lancer. Donc voilà, j'ai un petit faux départ, mais il s'est bien lancé. Donc ici, on voit que j'ai une fenêtre de rendu qui n'est pas habituelle, et qui a lancé un rendu qui est beaucoup plus rapide que d'habitude, mais aussi un petit peu moins joli, où on joue à ma scène, hop, qui est synchronisée. Je peux aussi venir dans cette fenêtre-là et bouger directement ici, ou choisir de bouger dans SketchUp, ça synchronise. Pour ceux qui connaissent par exemple un logiciel comme Enscape, ben ça ressemble pas mal, c'est un petit peu la même chose. Euh, je vais venir sur la scène 1. Et là, je peux faire lecture ici, et on voit qu'il va me rendre ça comme vidéo. Vous voyez que c'est pas horrible, ça c'est pas aussi beau que ce que va être du verré du vraiment. Mais euh, voilà, je vais pouvoir rendre cette vidéo là. Donc, comment je fais ça Donc il c'est les mêmes prérequis qu'au départ, c'est à dire que ici dans le mais ben, il faut bien dire où est-ce que je sauvegarde mes images, et également où est-ce que... Euh... Ah, où est-ce qu'on les sauvegarde, non, on va le faire côté vision, par contre il faut bien avoir coché animation. Ok, donc dans euh, côté côté euh, vision, je vais sur la disquette ici, je vais donc dire que la résolution, c'est à partir du projet, non pas à partir de la fenêtre, sinon j'aurai une petite résolution, à partir du projet, et donc je reprends la résolution de la vidéo que j'ai paramétré ici, 1333 par 1000, voilà drôle de format vidéo je vous l'accorde mais bon euh, les images je les vois en jpeg j'exporte une animation euh, tac tac tac tac tac et où est-ce que je sauvegarde toutes les images mais je viens ouvrir ici je viens sur le bureau verrez méthode numéro 2 et ben, je vais pas faire compliqué je l'appelle 2 enregistrer en jpeg from project nanana nanana nan, tout est bon Okay. et là je viens ici et je fais exporter l'animation et vous allez voir que là c'est beaucoup plus rapide je vous rappelle que j'ai 225 images à rendre tout à l'heure ça m'a pris euh, des heures enfin quasiment des heures là ça va me prendre quelques secondes il est en train de me rendre les 250 images ça y est c'est enfin terminé les rendus de la méthode numéro 1 donc avec Vray euh, c'est terminé donc je vous montre ce qui s'est passé quand j'ouvre chaque répertoire dedans euh, alors j'ai réduit hein. Euh, j'ai réduit un peu le nombre de secondes de la méthode numéro 1 parce que c'était beaucoup trop long donc j'ai fait au final 6 secondes de vidéo mais, mais là il m'a rendu des, des images comme ça plusieurs images 149 images et dans la deuxième bah, vous l'aviez vu ça j'allais laisser en live euh, toutes les images ont été rendues euh, beaucoup plus rapidement euh, Bon j'ai pas exactement la même résolution ni même le même nombre d'images et donc pas la même durée entre la méthode 1 et la méthode 2 mais on va quand même pouvoir comparer à quoi, enfin, ce que ça donne dans l'un ou dans l'autre. Avant ça, eh bien, il va falloir faire des vidéos, puisque là, j'ai des images. Pour les mettre bout à bout, eh là, on peut utiliser plusieurs méthodes. Parce qu'il ne sort pas des vidéos comme ça, en format vidéo, d'emblée. De, ça nous sort des images. Donc, on peut utiliser soit Photoshop, soit des applications en ligne. Alors, si vous voulez utiliser une application en ligne, j'en ai trouvé une qui s'appelle Clideo. Euh, Clideo.com slash images, séquences ou vidéo Vous faites Choose Files. Vous allez chercher toutes vos images, faites ouvrir et là il va se charger toutes les images, alors ça peut prendre un certain temps et à la fin il vous en ressort une vidéo. Moi je vais pas faire comme ça, donc je vais le laisser charger pendant que je vous montre la, la méthode avec Photoshop pour ceux qui ont Photoshop vous ouvrez Photoshop et là on va importer toutes les images dans Photoshop et en sortir une vidéo parce que euh, bah, ouais, Photoshop peut aussi vous faire des vidéos, je vais vous montrer comment voilà une fois Photoshop ouvert je fais fichier, ouvrir. Je vais dans le répertoire méthode numéro 1. Je prends la première image et je coche bien image séquence. Là, il faut toujours comprendre que toutes les autres viennent à la suite. Je fais ouvrir. OK. Je viens dans fenêtre, montage, pour faire apparaître cette petite barre ici, cette barre de lecture. Et quand je fais lecture, j'ai un aperçu de ma vidéo. Je vais faire fichier et je vais l'exporter tout de suite. Euh, exportation rendu vidéo la fenêtre va s'ouvrir, je vais nommer cette vidéo, je vais l'appeler méthode 1 et je vais la ranger dans animation alors on avait dit sur le bureau vidéo verrait, méthode 1 rendu là j'ai une petite barre de progression qui apparaît j'exporte la deuxième de la même manière Okay, et on regarde le résultat juste après. Ok, donc là j'ai deux vidéos, j'ai exporté les deux, donc on voit qu'il n'y a pas du tout la même résolution. J'ai fait une vidéo plutôt carrée avec la méthode 2, et finalement une, une vidéo plus classique en 16 neuvième avec la méthode 1. Donc je commence par la méthode 1, et je vais laisser tourner en boucle exprès. La vidéo va se répéter, donc elle est un petit peu rapide. J'ai fait des sacrifices sur la qualité, donc ça fourmille un petit peu ici, on voit qu'il y a du bruit sur... Mais en, en y passant plus de temps, là il y a eu un petit peu plus d'une heure de rendu pour toute la vidéo. C'est quand même assez joli. On, on sent que ça pourrait être très joli en faisant un mouvement beaucoup plus lent et puis en, en, en augmentant légèrement la qualité. On sent quand même qu'il y a un potentiel pour faire une vidéo très propre. La deuxième, pareil, je la mets en route et je la mets en répétition. Eh bien, c'est pas si moche. On par rapport au temps que j'ai passé parce que là c'était peut-être je sais pas une minute trente pour faire tous les rendus on voit évidemment que c'est un petit peu moins joli il y a un petit peu moins de piqué sur l'image aussi ça on peut pas vraiment le maîtriser encore mais on sent quand même que c'est pas si mal et que ben, je, je, je suis surpris je pensais que ça allait être bien pire. je me montre donc de, de je vous montre d'autres exemples que j'ai fait pareil avec ça avec ces techniques là on voit la méthode 1 et la méthode 2 et on voit qu'à chaque fois il y a une petite différence de qualité mais qui est pas toujours si énorme par rapport au gain de temps qui est, qui est, un, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment là par contre. Dites-moi en commentaire ce que vous, vous utilisez pour faire des rendus vidéo parce que j'imagine que vous passez pas forcément par vision ou par V-Ray Vous avez peut-être Lumion, Enscape, D5 ou des logiciels comme ça qui vous permettent ou Twinmotion hein, dont je parle un petit peu sur la chaîne aussi qui vous permettent de faire des rendus vidéo. Lesquels vous préférez et pourquoi et puis euh, j'essaierai peut-être de faire des vidéos sur ces logiciels là si euh, bah, si je vois que ça vous intéresse beaucoup. merci de laisser un like de commenter de partager et puis moi je vous retrouve très vite dans un prochain tuto ciao